Bonjour tout le monde, bonsoir. C'est un privilège pour moi faire un petit parler avec nous à Soya. J'aime te promettre hier. Moi, tu as une réaction. You. Donc, moi, c'est certain que, en plus, nous, tu as également de ça. Quitter moins euh, remercier, parce que c'est un objectif. Petite conversation, ça, je veux dire. Qui te remercie, toutes amis internautes, que pile dans yo, moi, pas qui est porté un support inconditionnel dans bataille que je mène pour une Haïti à la dimension de son histoire et en bataille pour justice en faveur de Jovenel. Pour Haïti pour allier les, pour former mes chers amis frères et soeurs de la diaspora merci mes compatriotes vivant en Haïti merci pour le support inconditionnel que nous apportez ben moi mes collaborateurs collaboratrices de du ministère des affaires étrangères un gros merci, parce que au revoir là, c'était une grosse surprise, l'été pour moi. Merci, merci également. Aux anciens collaborateurs, anciennes collaboratrices de la primature, pendant un petit coup de temps, trois mois, que me dépassé dans la tête primature. Collaboration yoté sincère, yoté franche dans la même dimension, collaboration dans le ministère des Affaires étrangères. Merci pour la salutation spéciale, pour nous te dire au revoir. Je dis à ma un petit temps pour me parler avec nous, pour me dire non seulement que nous comprenons ce bataille-là, mais pour m'expliquer nous, en parler, Quelques mots, bien sûr, de combat ça. Tout jeune à l'université, comme leader de mouvement étudiantin, de commencer par une responsabilité. Moi, quitté Haïti, mal fait, on maîtrise et on doctorat. Tout de suite, on engagé dans la recherche universitaire active pour comprendre Haïti et éventuellement pour servir. Moi, enseigné dans l'université aux États-Unis, après avoir fait doctorat, moins enseigné dans l'université de Fordham University, j'ai enseigné dans CUNY, dans CUNY système que tout le monde connaît, City University of New York, particulièrement dans euh, l'université de Lehman College. Moi, enseigné comme professeur à Temple dans Long Island University et dernière expérience moi comme professeur. À l'université, c'était dans Yukon, University of Connecticut. Et c'est là que je volontairement laisser l'université, l'enseignement, pour me répondre à l'appel pour me servir à Haïti. Comme ambassadeur d'abord agréé en Argentine, mais effectivement comme chargé d'affaires en Espagne. Et en Espagne, l'université d'État d'Haïti, témoigner de travail que ont été réalisé dans la matière collabor dans le domaine alors la coopération universitaire permettent que des étudiants haïtiens à étudier en Espagne permettent que de gagner en collaboration d'accapables dire en coopération universitaire qui est très active et c'est là en Espagne on va attirer l'attention président de la République là, qui, un bon matin, m'a appelé pour moi une al -servi à servir Haïti. Ce que j'ai accepté volontiers à servir comme ministre des Affaires étrangères. Arrivé à la tête de la chancellerie haïtienne, à partir de l'instruction président, j'ai décidé de travailler à la modernisation de la diplomatie haïtienne moins euh, commencer travail à rajeunir d'abord cette diplomatie sans entrer dans conflit intergénérationnel mais c'était en fait et diplomatie altérée sur la croyance dans la jeunesse comme salut pour Haïti et c'est effectivement dans ce sens-là nous permettre à de jeunes cadres du ministère mais particulièrement dans les services centraux de la Haïti, C'est-à-dire que vous transférer des services centraux pour le pays PIA ailleurs. Dans les services externes. Il y a un nombre d'environ 40. C'est un événement inédit dans les annales de la diplomatie haïtienne que un nombre si significatif de jeunes cadres quitter le ministère pour y aller dans la diplomatie à l'étranger, ailleurs à l'étranger, pour y aller le dans les services externe. Ils n'ont pas été parrainés par un quelconque politicien, un sénateur, un député. Ils ont choisi son base, concours méritoire, qui permettent que, sous plusieurs lots, c'est eux qui choisissent. Ce que je vais dire à ces jeunes qui me regardent maintenant, Soyez fiers de vous-même, parce que tout simplement vous n'avez pas été parrainé par un député, un sénateur, un politicien quelconque. Vous avez combattu le bon combat. Vous avez été choisi sur une base méritocratique ou méritoire. Vous n'avez de redevance envers personne. Soyez fiers et je suis fier de vous, chers cadres. Du ministère des Affaires étrangères, qui sont présentement dans les services externes et témoignages arrivés, jeunes-moi, chef de poste, yon, chef mission vous faites fait en pile éloge de capacité yon. Et ça fait me fier, puisque moi permettent que les collaborateurs, le ministère là avait moi permettre que nous réaliser exploit ça qui était marqué à jamais dans l'histoire diplomatique haïtienne. E Un autre aspect important dans la modernisation diplomatique haïtienne, e c'était une diplomatie d'action axée sur la défense des intérêts supérieurs de la nation et également le respect d'Haïti sur la scène internationale. Évidemment, nous connaissons mais position publique chaque fois que des amis haïtiens qui ont un regard condescendant sur les haïtiens et sur le pays. Donc engagement dans la diplomatie, engagement pour le respect, par exemple, du mandat constitutionnel donc président, tout le monde connaît comment ta bataille. Le président de la République, là, pendant que le ministre Affaires étrangères, fait appel à moi pour me combler un vide. Étant donné que le PM d'alors a démissionné pour convenance personnelle, le président Rélim, pour moi, a pour le Premier ministre à l'intérim, ce que encore j'ai accepté volontiers. Pendant trois mois, beaucoup côté président, été territoire, souder et comprennent sans combat. Et nous te avons fait notre mission, mais particulièrement pour m'accompagner ma pour le premier ministre définitif qui peut assurer pour former un gouvernement d'Union nationale. Effectivement, au début du mois de juillet, le président de la République a fait choix d'un premier ministre. Malheureusement, quelques heures après, le président est assassiné. Comme premier ministre en fonction, moins exercé en leadership que un pile monde en la société et presque de façon unanime applaudi dans les 62 heures qui suivent l'assassinat tragique du président de la République. Moi, accompagné des collègues ministres d'alors, nous prenons ensemble de mesures pour nous permettre que la situation reste calme. Effectivement, si ce n'est pas de décision, si ce n'est pas de leadership, pays a dans un chaos complet et total. Dans une incertitude complète et totale. Grâce à leadership, moi. Grâce à un leadership collectif des autres collègues ministres. Nous prenons des mesures, par exemple, état de siège. Parce que tout simplement, des étrangers entrés dans le pays A. Yo alkayon président de la République, a assassiné. C'était une attaque pure et simple sur la souveraineté pays. C'était, dans une dimension moindre, une déclaration de guerre. Ce qui, effectivement, avait justifié, justifié, n'est-ce pas, cette mesure, nous fermons pour yon, nous fermons pour yon pour, yon, pour aucun monde ne quitter. Et grâce à la mesure mesure, nous arrêtons un pile de nous arrêter un pile de monde qui était impliqué dans la mort, qui n'a la justice, aujourd'hui. Nous avons gardé une communication constante avec la population grâce à la presse. Que m'a remercié aujourd'hui. Parfois deux fois par jour. La police est sans repos parce que presque trois fois par jour nous organisons des CSPN. Parce que nous devons comprendre ce qui passe. Ya. Et c'est grâce à mesures, c'est grâce à action, c'est grâce à activité yo, qui fait enquête l'arrivée côté aujourd'hui. Même si, il y pile a un mon cap dit, et mon dit que l'enquête l'a bloqué. Donc, mes yeux te permettent que nous te baye des résultats concrets. Comme nous connaissons, et malheureusement, des secteurs ou bien des politiciens traditionnels de différents partis politiques pour faire une coalition contre moi. Et bizarrement, ils va le une coalition contre moi. Euh, malheureusement, de bon côté, anciens amis présidents de la République, là, et de l'autre camp en face, pour dire, par exemple, nous ne voulons pas élection avec Claude Joseph. On comprenez comprendre ça. On comprenez comprendre ça parce que... Euh, comme un pile mon dit, moins pas dans écosystème Maintenant, ce qui est important pour moi-même, c'était ce combat pour la justice. je se déplacer volontairement avec le premier ministre Ariel, qui c'était effectivement la dernière volonté du président Jovenel Moïse Et de regagner comme ministre Affaires étrangères. Et de là, bataille pour question de justice, ta engagement pour question de justice, à a été continué. Moi, je vais activer toute la diplomatie haïtienne vers une coopération euh, internationale pour nous jouer une justice pour le président Jovenel Moïse. Parce que tout simplement, le crime a une dimension transnationale. Et étant donné que le crime a une dimension transnationale, c'est coopération internationale qui va permettre que nous adresser la situation. C'est comme ça, moi adresser une lettre à l'Organisation des Nations Unies pour les aider dans l'enquête-là. Bon, par contre, ça ne pas le passer après, mais moi-même, on moi fait travailler ça. Ensuite, nous avons la position du secrétaire général de l'OR. qui lui-même bah garantit que la permet que accompagner Haïti pour le président Jovenel Moïse, jeune justice. Écoutez, j'ai eu beaucoup d'affection pour le président Jovenel Moïse. Le temps passer à ses côtés, m'a permis de comprendre le sens de son combat. Cependant, mon combat pour l'aboutissement de l'enquête sur son assassinat est une question de principe et de respect. Parce que personne n'a le droit de porter atteinte à la vie d'un homme ou d'une femme en président de la République. Et c'est ce principe là qui guidait l'engagement pour une justice pour le président Jovenel Moïse. Mes actions par exemple. L'arrestation de Palacios Palacios à la Jamaïque. Moi déplacé pour me rencontrer avec la ministre des Affaires étrangères de la Jamaïque. Nous échanger en pile documents pour le transfert de Palassos en Haïti, pour le faire face à la justice. J'ai rencontré avec la ministre des Affaires étrangères et également la vice-présidente de la Colombie sur cette même question. Et je dis à Mabdinou euh, pour la première fois que, quand j'étais, et récemment alors, moins obtenu de la vice-présidente de la Colombie que le pape mandé la Jamaïque pour transférer Palacios Palacios en Colombie. Maintenant, il revient à l'État haïtien d'assurer le suivi nécessaire pour le transfert de Palacios en Haïti, comme moi-même j'ai été engagé pour me déjeuner ça. C'est la même chose pour l'arrestation de Samir Andal et pour la famille, pour les gens pour les amis de Samir Andal. Je ne connais pas le monsieur. Je ne connais pas M. Andal. Encore une question de justice. L'arrestation de Samir Andal en Turquie, c'est tout simplement parce que le un mandat d'amener, il y a une notice rouge de l'Interpol que moi j'étais jeune attend de la DCPJ et m'effectuer les contacts nécessaires pour l'être capable d'arrêter en Turquie. Maintenant, nous-mêmes moi-même particulièrement, l'emmenant ministère là, moi t'ai fait toute démarche normale pour nous te jouer une extradition. Samir Andal. Nous avons échéance pour nous jouer une extradition et moi souhaité que le gouvernement en place ça et continue le travail que fait pour nous arriver à jouer une Et je suis désolé pour nous arriver. Jouen Samirandal en Haïti, pour seulement lui répondre à la question de la justice. S'il est innocent, eh bien, il y a blague. Donc, ça c'est mon engagement pour, en faveur, ou bien pour me permettre que la nation ait la justice. Alors, ce question de principe et de loyauté. Euh, L'on présidenté à l'aise, fort confiance comme ça, il assassiné dans la condition, sa, et puis avec des pressions pour venir garder silence. La vie n'a pas de sens pour moi si je t'a décidé de garder silence sous l'amour mort président de la République. Là. Et je ne pas garder silence. Je vais et l'engagement pour le jeune justice à continuer. Maintenant, je voulez parler de engagement particulièrement par rapport à la République dominicaine. Écoutez, comme chancelier, j'ai nourri d'excellents rapports avec les partenaires d'Haïti, incluant la République dominicaine. Je n'ai jamais cherché ni souhaité en conflit avec la République dominicaine. Cependant, je n'ai simplement pas aimé la façon dont les dirigeants de ce pays se servaient de la question haïtienne pour avancer leur propre agenda. Je n'ai pas aimé la mauvaise publicité qu'ils faisaient d'Haïti. Je n'ai pas aimé le mépris qu'ils affichaient à l'égard d'Haïti et des Haïtiens. Je n'ai pas aimé que des voisins dont l'intention ne sont pas toujours les meilleurs, s'érigent en porte-parole de la première république noire du monde. En tant que chancelier, il fallait mettre les choses au clair. Parce que pour moi, l'honneur d'Haïti passe avant tout je le referais si j'avais à le faire. Et c'est dans le même cadre, qu bat ça que j'ai écrit au premier ministre pour me suggérer pour continuer avec les travaux sur la rivière Massacre. Écoutez, qui ait de injonction de la République dominicaine pour nous camper travail ça à plusieurs reprises. Moi quand j'étais chancelier et le président de la République son Excellence Moïse était au pouvoir, on disait travail là pas camper. Parce que tout simplement la rivière Massacre est une ressource en eau partagée dont l'utilisation est régie par le Traité d'amitié, de paix perpétuelle et d'arbitrage, signé le 20 février 1929. Ce traité voulait que l'utilisation de cette ressource à nos partager soit juste et équitable. La République dominicaine fait 11 prises sur la rivière-là, nous-mêmes, c'est premières prises prise que nous avons fait sur la rivière-là. Et prise ça, qui c'est un canal d'irrigation, la permet que nous irriguer 3000 hectares de terre dans la plaine de Maribou et Maribou que les paysans accueillent avec un pile enthousiasme parce que la permet que nous réduit la dépendance par rapport à la République Dominicaine dans sa avec production agricole. La permet que augmenter Production agricole dans la zone. Le prétexte, c'est que l'ultranationaliste dominicain dit que c'est une rivière exclusivement dominicaine. C'est faux. Si c'est vrai que la rivière massacre la, li prend naissance en République Dominicaine, mais il faut nous dire le grand affluent c'est de rivière et Haïti qui est capable de dire qu'ils baillent en pile. J'arrête de soulever Moussa comme ça avec rivière la. Donc c'est son Rivière qui est capable de serpenter la République dominicaine et Haïti. le travail qu'on a fait, la fait sous partie haïtienne. Il n'est pas fait sous parti dominicaine. dominicaine. Et l'autre malentendu qui est alimenté par les ultranationalistes dominicains, voulait faire croire que l'utilisation du canal ça... La réduit considérablement le débit de la rivière, ou bien l'accès aux eaux de la rivière. Et ça, c'est archi faux. Parce que le travail panouan a fait sur rivière-là, il nécessitait tout simplement 1,3 mètre cubes d'eau par seconde, qui équivaut à 20,33 de débit moyen annuel rivière-là. Et même si nous arrivons à 3 mètres cubes d'eau par seconde, qui tape équivaut à 40,65% de débit moyen fleuve là, il tape encore inférieur à sa République dominicaine prend ce so rivière là. Il faut que je que 70% de terres agricoles en République dominicaine qui arrosée par rivière là et yo en amont canal là tout ceci pour me dire que explication que il y a baïo pour yo faire injonction à Haïti pour camper rivière là c'est faux donc le gouvernement haïtien n'a pas à suspendre ou bien camper on travaille sous territoire sous injonction d'un pays voisin donc, c'était ma position sur la question. Et jeune, il est moins jeune qu'à côté de moi, je dire. ce que je nous, les n'abservis l'État, ayez toujours le courage de vos convictions. Ne cédez pas aux pressions, aux petits avantages, aux petits privilèges. Sachez qu'il faut mettre Haïti avant tout et l'honneur du pays passe avant tout. Moi, souhaiter en quelques mots, expliquer expliquer sens engagement. Écoutez, moi comme ministre des Affaires étrangères, ancien ministre des Affaires étrangères. Je dois vous dire que je pars avec le cœur léger et le sentiment du de devoir accompli. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma liberté de pensée et d'action pour pouvoir réfléchir sur Haïti et dire clairement ce que je souhaite pour mon pays. N'étant plus lié par un quelconque solidarité gouvernementale ou un devoir de réserve, je m'engage à contribuer avec vous, chers amis, frères et sœurs haïtiennes, à l'émergence d'une Haïti à la hauteur de son histoire. Je vais me battre à vos côtés pour sortir Haïti de ce malasme. Cependant, je ne vais pas me contenter de critiquer à la mode de l'opposition traditionnelle haïtienne, mais je vais également proposer des propositions je vais également travailler, n'est-ce pas, sur des propositions claires aux problèmes de l'heure et les moyens de les résoudre. Je dis gagnant en, en on vide. on vide parce que un pile parti qui était en opposition ou bien pif rejoint rejoindre le pouvoir. Donc on vide parce que la démocratie du moins, un élément essentiel de la démocratie, c'est l'opposition. Et c'est pourquoi je, je m'engage avec vous à combler ce vide. Pas pour faire échec à un pouvoir ou à un gouvernement, mais pour aider le pays, pour aider les jeunes. pour sortir le pays de cette impasse que l'on trouvait depuis bien longtemps. C'est pas facile. Mais ça nous tout connaît. Pendant 20 mois, nous avons passé ensemble, nous avons fonctionné, nous fonctionné. Nous connaît Claude Papechay. Nous travaillons ensemble pour nous faire nous respecter Haïti nous travaillons ensemble pour une justice pour le président Jovenel Moïse, parce que c'est symbole du pays qu'il a assassiné. On travaille ensemble, parce que moi, je crois que nous avons fait...